Donc, toujours euh, dans la partie euh, ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui l'anatomie des sinus paranasaux. Les sinus paranasaux sont des cavités creusées dans certains os de la face, et tapissées par une muqueuse de type respiratoire annexée aux fosses nasales. Donc, chaque sinus communique avec la fosse nasale par un ostium qu'on appelle son ostillome de drainage. Donc les sinus paranasaux euh, ont des rapports très importants, surtout avec les orbites et la base du crâne. On verra ça en détail. La pathologie qui touche les sinus, c'est surtout la pathologie inflammatoire, qu'elle soit d'origine purement inflammatoire ou surtout d'origine infectieuse, qu'on appelle les sinusites, ou bien parfois la pathologie tumorale. Alors quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours c'est connaître les différents sinus paranasaux, c'est-à-dire leur localisation, dans quelles eaux, leur drainage et leur rapport. Alors, le premier sinus qu'on va traiter, c'est le sinus ethmoïdal, ce qu'on appelle le labyrinthe ethmoïdal. Alors, pourquoi on l'appelle labyrinthe Parce qu'il est constitué de plusieurs cellules, d'une façon un petit peu complexe, ça ressemble à un vrai labyrinthe où il est difficile de s'orienter. C'est le premier sinus à se développer. En général, il est présent dès la naissance. C'est pour ça que les sinusites de l'enfant bien du nourrisson, c'est surtout des, des, des ethmoïdites. Des ethmoïdites qui peuvent parfois être sévères avec des complications surtout ophtal ophtalmologiques ou complications Donc C'est un sinus qui est père, symétrique. Il est creusé dans l'os ethmoïdal comme son nom l'indique, et exactement où, donc on voit ici sur le schéma, en vert, donc là, ça c'est l'os ethnoïdal. qui est constitué de trois parties, les masses latérales, où est creusé le sinus ethnoïdal. au milieu, c'est la lame perpendiculaire, qui se continue en endocranien par l'apophyse cristal ces deux structures sont reliées par les larmes criblées de l'éthmoïde où passent les filets des nerfs olfactifs. À ce niveau là. Donc les masses latérales où, sont, où est creusée le sinus éthimoïdal, c'est, comme vous le voyez ici, c'est à ce niveau là. Donc ça c'est une courbe coronale craniofaciale qui montre l'ethmoïde avec l'endocrine vers le haut et l'orbique en dehors. Alors euh, chaque sinus médial est composé d'un ensemble de cellules, en général 6 à des cellules par sinus, ce sont des cavités polygonales, et chaque cellule est drainée par un ostion. Donc euh, on distingue deux groupes de cellules qui sont séparés par la racine cloisonnante du cornet moyen. Donc comme vous le voyez ici, ça c'est le cornet moyen. Ça, c'est la cloison nasale, le plancher des fosses nasales, la paroi externe des fosses nasales, comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc, c'est la paroi externe. À ce niveau-là, en bas, on a le cornet inférieur. Au-dessus de lui, il y a le cornet moyen. Et après, c'est le cornet supérieur. Donc, comme on l'a dit, chaque cornet présente un espace en dedans de lui, qui est ce qu'on appelle le méa. Donc cet espace ici, c'est le méa inférieur. Aucun sinus ne se draine au niveau du méa inférieur. C'est uniquement la voie lacrymale qui va se drainer à ce niveau-là. Donc le cornet moyen, avec le méa moyen, on se draine le sinus frontal, le sinus ethmoïdal et le sinus maxillaire. Le méa supérieur draine le sinus ethnoïdal dans sa partie postérieure. Alors, les cibles ethnoïdales sont divisées en deux parties par une racine, qu'on appelle la racine cloisonnante du cornet moyen, où on a un groupe antérieur qui est en avant de la racine et qui va se drainer au niveau du méa moyen, un groupe postérieur en arrière de la racine qui va se drainer au niveau du méa. Supérieure. Pourquoi on insiste sur ça Parce que parfois on a ce qu'on appelle des sinusites ethmoïdales, des ethmoïdites, qui, qui peuvent être localisées. C'est-à-dire on a une ethmoïdite au dépend des cellules ethmoïdales antérieures. Et dans ce cas-là, on est orienté vers une pathologie de meilleur moyen. Lorsqu'on a une ethmoïdite qui touche l'ethmoïde antérieur et l'ethmoïde le, et postérieur, dans ce cas-là, c'est une pathologie qui touche les deux moyens ou bien toute la fosse nasale. Alors, euh, le sinus éthinoïdale se projette en avant, comme vous le voyez ici, ça c'est la couleur orange, entre les deux orbites, en voilà. regard de la racine du nez. Bon. Ça c'est la projection antérieure. Alors, en cas de pathologie du surtout dans les sinusites aigus, on peut avoir un œdème au niveau de l'angle interne de l'œil, ou parfois même une extension au niveau de l'orbite. Alors, quels sont les rapports des sinusite Comme on l'a dit, ça c'est le sinusite En dehors, il est directement en rapport avec l'orbite, avec la cavité orbitaire qui contient l'œil, le globe oculaire, avec les muscles oculomoteurs la graisse orbitaire, ainsi que certains éléments vasculonerveux, dans le nerf optique. Donc la séparation entre l'ethmoïde et l'orbite, c'est uniquement ce qu'on appelle la périorbite, c'est-à-dire le périoste de l'os orbitaire qui fait la séparation entre les deux. Il y a certains vaisseaux qui traversent, qui passent de l'orbite vers l'ethmoïde et des éléments veineux qui passent de l'orbite de, de vers l'orbite et qui sont responsables de la transmission de l'infection à partir du synocyte vers l'orbite. Donc Premier rapport en dehors, c'est la cavité orbitaire. En dedans, bien sûr, c'est la fosse nasale, avec le méa moyen et le méa supérieur. Et en haut, c'est la cavité endocrânienne avec les méninges, et le lobe frontal, donc là c'est un schéma qui montre le sinus ethmoïdal sur une courbe horizontale, ce qu'on appelle une coupe axiale, on voit les différents groupes cellulaires ça, c'est le sinus semidal en arrière. Et vous voyez ici la racine résonnante du cornet moyen qui sépare le, le sinus cénidal en deux parties l'ethnoïde antérieur et l'ethnoïde postérieur. Comme on a dit, l'ethnoïde postérieur se draine au niveau du méa supérieur l'ethnoïde antérieur se draine au niveau du méa moyen. Et si vous voyez la limite entre le sinus ethmoidal et l'orbite, c'est une limite qui est très fine, hein, une lamelle osseuse très fine qui sépare les deux. Et vous voyez les vaisseaux qui passent, qui traversent le sinus ethmoidal à partir de l'orbite et vice versa. Donc, vous imaginez que toute infection aiguë des sinus peut se transmettre, ou parfois même la pathologie, certains tumeurs, peut facilement s'étendre. Au niveau de l'orbite. Bien sûr, il y a entraîné des complications telles des paralysies oculomotrices, des cécités, exophthalmie, etc. Là, en avance. vous voyez ça ici, ça c'est le sac lacrymal, d'accord, qui va se continuer au niveau de la fosse nasale par le canal lacrymonasal, qui va se drainer au niveau des médias inférieurs. Alors cette photo là, qui est une, euh, qui montre une coupe sagittale euh, d'un cadavre, où vous voyez ici le sinus ethmoïdal. Donc vous avez des cellules. Ça c'est l'avant, avec le nez. Ça c'est l'arrière. Ça c'est le haut. Ça c'est le bas. Donc ça c'est le sinus ethmoïdal, la vérité ethmoïdale Ici le sinus maxillaire, là le sinus frontal, sinus funidal, et vous voyez ici le rapport supérieur des sinus hypnidales. C'est une lame osseuse très fine aussi qui sépare le sinus de l'endocrâne avec les méninges et le lobe frontal. Et de la même façon, on peut avoir des extensions infectieuses, voire parfois tumorales, surtout du type tumoral. Euh, au niveau de la cavité euh, endocrinienne alors le deuxième sinus qu'on va traiter c'est le sinus maxillaire comme son l'indique, il est creusé au niveau de l'os maxillaire le sinus maxillaire est un sinus qui est paire et symétrique c'est le plus grand sinus de la face, qui a une forme d'une pyramide triangulaire. Il va présenter une paroi interne, une paroi postérieure, une paroi supérieure, une paroi antéro externe Alors, quels sont les rapports de ce sinus C'est un sinus qui va répandre en haut à travers sa paroi supérieure à la cavité orbitaire. Ça, on voit très bien le sinus maxillaire à ce niveau-là. Et l'orbite qui est au-dessus, donc il est séparé par cette paroi osseuse, où chemine le nerf sous-orbitaire, branche du nerf maxillaire, qui est lui, branche du nerf trégumeau. Le 5-2. Les rapports euh, inférieurs se font à travers le bord inférieur, bien le plancher du sinus maxillaire, et se font surtout avec l'arcade dentaire supérieure. Alors comme vous le voyez ici, ça c'est une coupe sagittale qui montre très bien le sinus maxillaire, le nez, et les rapports avec l'arcade dentaire supérieure. Vous voyez très bien ici la racine dentaire des dents, surtout les dents qui sont en rapport avec la cavité sinusienne. En général, dans les sinus qui sont bien pneumatisés, vous avez des racines dentaires qui, dont, qui font saillie à l'intérieur de la cavité sinusienne. Bien sûr, ils sont recouverts par une fine lamelle d'os spongieux. Et à partir de là, on comprend que lorsqu'on a des caries dentaires, on peut avoir facilement des Sinusite, lorsque la carie dentaire s'étend à travers la racine, ce qu'on appelle des pulpites, donc ça peut donner facilement des infections, hein, de type surtout bactérienne, bien parfois de type fongique, donc on peut avoir des sinusites, d'où toujours le réflexe d'examiner de, euh, les dents devant tout patient qui a euh, une sinusite. Donc à ce niveau-là, le sinus répond à l'arcade dentaire supérieure et surtout aux dents postérieures, ce qu'on appelle les dents euh, sinusiennes, la deuxième prémolaire et la première et deuxième molaire surtout. D'accord Donc la deuxième prémolaire, la première et la deuxième molaire, c'est surtout ces dents-là qui répondent à la cavité sinusienne. Mais lorsqu'on a un sinus qui est très pneumatisé, ça peut même aller jusqu'au niveau de la canine, bien sûr, et au niveau de la dent de sagesse. En avant, le sinus maxillaire répond à la joue. Donc, cette paroi antérieure, elle est palpable à travers la peau. Et constitue quand même une voie d'abord chirurgicale rentrer, c'est-à-dire au-dessous de la lèvre supérieure, ouvrir par là, et on tombe directement sur cette paroi qu'on peut ouvrir et aller euh, opérer à l'intérieur des sinus maxillaire. Les rapports internes du sinus maxillaire se font avec la fosse nasale, et plus exactement avec le méa moyen et le méa inférieur. Ainsi qu'à leur coronée correspondant. Donc, on a dit que le méa inférieur, c'est là où, ça, où se drainent euh, la, la, les voies lacrymales, c'est-à-dire l'abouchement du canal lacrymonasal. Donc, cette voie, c'est-à-dire ce, ce, ce méa inférieur, en avant, a été très, très utilisé. Comme on voit d'abord du sinus de maxillaire, on réalise des ponctions à travers le meia inférieur en ouvrant par là cette cloison osseuse en rentrant par le nez d'accord, on rentre par le nez comme ça et on repère le cornet inférieur et au niveau du méa, on perforce cette cloison et on peut faire des lavages, des prélèvements des aspirations à l'intérieur du sinus maxillaire mais actuellement la voie d'abord la plus utilisée c'est la voie du meia moyen parce qu'à ce niveau là on a l'abouchement du sinus maxillaire c'est-à-dire que le sinus maxillaire, il se draine par un ostium au niveau du meilleur moyen. Donc on peut facilement, surtout avec euh, à l'aide de la voie endoscopique, en utilisant des optiques, on peut aller travailler au niveau du meilleur moyen et rentrer à l'intérieur du sinus après avoir élargi cet ostium. C'est ce qu'on appelle la myototomie moyenne en élargissant, non en élargissant au niveau du meilleur moyen. Donc... En résumant, le sinus maxillaire répond en dedans au méa inférieur, au méa inférieur et au méa moyen. En arrière, le sinus maxillaire est en rapport avec la fosse infratemporale qui fait partie des espaces profonds de, de la face. Alors la projection antérieure des sinus maxillaire, elle se fait au, euh, sur la joue, en avant, au-dessous du rebord orbitaire inférieur et au-dessus de l'arcade dentaire supérieure. Alors, comme on l'a dit, cette paroi, elle est palpable. Par exemple, sur le, en cas de sinusite maxillaire aiguë, la palpation, si on appuie sur cette paroi, ça déclenche une douleur chez le patient. Alors le troisième sinus qu'on va traiter, c'est le sinus frontal. Le sinus frontal, comme son indique, c'est un sinus qui est creusé dans l'os frontal, c'est à ce niveau-là. L'os frontal qui participe à la formation de l'étage supérieur, supérieur de la face. Ça c'est l'étage supérieur de la face. Ça c'est ça correspond surtout à l'os frontal, et le sinus frontal est creusé à l'intérieur, entre les deux corticales, antérieure et postérieure. C'est un sinus qui est pair, hein, mais qui est très rarement symétrique. Souvent, on a un sinus qui est prédominant par rapport à l'autre. Et la taille du sinus frontal est, est très variable, donc on peut avoir des sinus de Très petite taille, de taille moyenne, comme on peut avoir de grands sinus qui entraînent une hyperpneumatisation de l'étage supérieur de la face. La projection antérieure se fait au-dessus du rebord orbitaire et du nez. Donc ça, c'est le rebord orbitaire. Le sinus frontal se projette contrairement au sinus maxillaire qui se fait au-dessous du rebord orbitaire inférieur à ce niveau-là lui il se projette au-dessus du rebord orbitaire supérieur et au-dessus de la racine du nez c'est un sinus qui se développe à l'âge de 2 ans mais qui n'est visible à la radiographie qu'à l'âge de 6 ans quels sont les rapports des sinus frontales donc, comme vous l'avez vu, c'est un sinus qui a une paroi antérieure, une paroi postérieure et une paroi inférieure. Donc, en avant, elle répond à la peau et au tégument sous-orbitaire. Cette paroi elle est palpable, directement sous la peau le tissu cellulaire sous-cutané et les muscles possibles de la face. D'accord? Lorsqu'on a parfois des sinusites frontales euh, qui sont mal traitées ou non traitées, ça peut entraîner une extension au niveau de cette paroi avec la formation d'abcès supérieurs. Les rapports postérieurs se font avec l'endocrâne à travers cette paroi osseuse qui n'est pas très épaisse, contrairement à la paroi antérieure. À ce niveau-là, cette paroi est directement en contact avec les méninges, le sinus longitinal supérieur et le lobe frontal. Alors, les rapports inférieurs du sinus frontal se font en dehors avec l'orbite, la cavité orbitaire, et en dedans avec la fosse nasale. Au niveau de cette paroi se trouve l'abouchement de ce qu'on appelle le canal nasofrontal le canal nasofrontal c'est le circuit de drainage du sinus frontal qui va se faire à partir de la paroi inférieure par un canal de très petit diamètre qui va s'aboucher au niveau du meilleur moyen comme on voit ici sur la flèche noire, ça c'est l'ouverture du canal nasofrontal au niveau du meilleur moyen, donc là c'est un schéma en courbe sagittale qui montre le sinus frontal, le sinus ethnoïdal. Là, le cornet moyen, on l'a enlevé, et reste juste la queue du cornet moyen. Et ça, c'est le meilleur moyen où ça bouche le canal nasofrontal. Ici, c'est l'ouverture du sinus maxillaire, c'est l'ostium du sinus maxillaire. Donc, cette paroi inférieure du sinus frontal est en rapport avec les fosses nasales en dedans, où ça bouffe le canal nasofrontal au niveau du meilleurs moyens. La cloison intersinusienne sépare les deux sinus frontaux ce cloison qui est très fine et qui peut être facilement lisée par des processus expansifs tels par exemple les tumeurs, euh, certains ce qu'on appelle les mycocèles ont quand même de sinusites. Le dernier sinus dont on va parler, c'est le sinus sphénoïdal. Comme son nom l'indique, c'est un sinus qui est creusé dans le corps de l'os sphénoïde. comme vous le savez, chose que vous avez vue en ostéologie de la face, c'est l'os sphénoïdal, qui est un os qui est complexe, qui est formé par plusieurs parties. Il y a le corps, les apophyses pterygoïdes qui participe à la formation de la paroi externe des postes nasales. Ça, on l'a vu lorsqu'on a traité les postes nasales. Donc, on a dit, il y a le corps de l'osphénile, les apophysites de la vie, et puis il y a la petite et la grande tête. Bon, c'est pas l'objectif de ce cours aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il faut se concentrer sur le corps de l'os l'osphénile où est creusé le sinus sphénile. C'est un sinus qui est pair et qui est asymétrique. Exceptionnellement et symétrique, souvent il y a une prédominance d'un sinus par rapport à l'autre et les deux sont séparés par une cloison intersinusienne qui n'est pas médiane. Alors ce sinus il siège au centre du massif crânio-facial. Là vous avez le massif crânio-facial. donc au centre de ce massif il y a le sinus sphenylat. C'est un sinus qui est très important, parce que il constitue d'abord une voie d'abord, comme on va le voir, pour certains types de chirurgie. Et deuxième chose, il a des rapports très importants qui, avec des, des, des organes nobles, et la pathologie, les infections qui peuvent toucher ce sinus là, peuvent retentir s'il y a extension, s'il y a atteinte de ces éléments nobles qu'on va voir par la suite. C'est un sinus comme l'a qui, qui siège au, niveau, au centre du massif crâniofacial, Il se développe à l'âge de 4-5 ans, donc il n'est pas présent à la naissance. Et le drainage se fait par un ostium qui siège au niveau de sa paroi antérieure. Donc la paroi antérieure du sinus sphénidale, elle est ici. Elle fait partie des éléments qui constituent la paroi supérieure des fosses nasales. C'est la paroi supérieure des fosses nasales. Et à sa partie postérieure, il y a la paroi antérieure des sinus phynoidales où s'ouvre l'ostium de drainage du sinus phynoidale. Juste en dedans du cornet supérieur. Le sinus phynoidale ne se draine pas au niveau du maillage supérieur. Il se draine en dedans du cornet supérieur. Alors, quels sont les rapports des sinus sinidal Donc, comme on l'a vu, il a une paroi antérieure, il a une paroi supérieure, postérieure, inférieure et latérale. Donc, la paroi antérieure, comme on l'a vu, où il y a l'ostium, il est en rapport avec... Des cavités nasales, au niveau de la partie toute supérieure et postérieure des postes nasales. C'est exactement fait partie des zones qu'on appelle la, la, la fente olfactive. Latéralement, les rapports se, se font surtout avec des éléments ophtalmologiques. Donc il faut retenir que le, nerf, que le, le le sinus finidal est en rapport avec le nerf optique, les nerfs oculomoteurs qui vont traverser le sinus caverneux. Donc le, nerf, le, le sinus est en rapport avec le nerf optique, l'artère carotide interne, le sinus caverneux qui est traversé par les nerfs oculomoteurs, le 3, le nerf oculomoteur commun. Le 4, le nerf abducens. Et le 6, qui est le nerf oculomoteur externe. Ainsi que du nerf orthalmique, qui est la première branche du nerf trigimaux. Donc, vous voyez, c'est des rapports qui sont très importants. Et la fin du sinus peut donner, peut être responsable parfois de, de cécité, de paralysie, Oculomotrice, comme il peut être responsable des poésthésies cornéennes, d'algies faciales, etc. Bon, ça dépend du nerf qui est, qui est touché. Alors, les rapports inférieurs se font avec le rhinopharynx, à ce niveau-là. Donc, là, vous avez le post-nasal, la coine. Et juste en arrière des coins, ça c'est le rhinopharynx. Et le sphénoïde constitue la paroi supérieure du rhinopharynx. Donc en bas, le sinus est en rapport avec le rhinopharynx. En haut, le sphénoïde est en rapport avec la ceinturcique qui contient l'épophyse. Cet élément qui est très important, qui est l'hépophyse, qui peut être siège de certaines pathologies, dont le traitement est chirurgical. Et ce type de chirurgie peut être abordé par voie endoscopique, c'est-à-dire qu'on va rentrer avec une optique par là, ouvrir le sinus unida, ouvrir cet os là et on est directement sur profils où le chirurgien peut compléter le traitement. Les rapports postérieurs et sinus se font avec la fosse cérébrale postérieure, avec aussi le tronc, le tronc cérébral et ses éléments vasculonaires. Alors là, c'est euh, quelques images radiologiques, puisque les sinus sont explorés de deux façons soit par l'endoscopie qui va montrer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire fausse nasale et surtout avec les méas et les ostillomes des sinus, ou bien par des séquences radiologiques, et plus précisément le scanner et parfois l'IRM. Donc comme vous le voyez ici, ça c'est un exemple, on voit euh, un scanner des cavités masosinusiennes en coupe frontale, et eh bien ce qu'on appelle le coup coronal. ça c'est le haut, le bas, le côté droit et le côté gauche, et on voit très bien ici la cloison nasale, l'os maxillaire avec les dentaire supérieure ici, ça c'est l'étage antérieur de l'adresse du crâne, ça c'est l'orbite, orbite droite, orbite gauche, avec son contenu, euh, oculomoteur. moteur, et là, en dedans de l'orbite, ça c'est le sinus ethmoidal droit, sous c'estmoïdale gauche, ça c'est le sinus maxillaire, Alors vous voyez que les le, le, le sinus sont aérés, c'est pour cela qu'ils sont noirs au scalaire, et puis on voit ici le cornet inférieur avec son méa inférieur, le cornet moyen avec son meilleur moyen, et vous voyez ici l'ouverture de l'ostium du sinus maxillaire. C'est très bien. Ça, c'est le meilleur moyen où est drainé l'ethmoïde antérieure du le sinus maxillaire ainsi que le sinus frontal qui n'est pas visible sur cette image. Maintenant, on, on va vous montrer euh, une autre image d'un scanner des sinus, mais maintenant en coupe horizontale, c'est-à-dire axiale. Donc là, c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche. Alors ça c'est les orbites en coupe horizontale. Donc l'œil avec la paupière supérieure, les apex orbitaires, ça c'est le nez, et ça c'est la cloison. Nadal. et de part de la cloison nasale c'est le labyrinthe ethmoïdal le sinus ethmoïdal qui est étendu creusé dans les masses latérales de l'os l'oséthinoïde et puis en plus en arrière on voit ces deux cavités hein, c'est le sinus sphénoïdal le sinus sphénoïdal avec la cloison intersinusienne et là, c'est le labyrinthe ethnoidal. Vous voyez ici la racine cloisonnante du cornet moyen, qu'on voit là, qui sépare l'éthnoïde en deux parties, l'éthnoïde antérieure et postérieure. Le postérieur se draine au niveau du méa supérieur et l'antérieur se draine au niveau du méa moyen. Alors, je répète pourquoi on insiste sur cette séparation. En ethmoïde antérieure et ethmoïde postérieure et leur drainage correspondant, c'est lorsque vous examinez un patient et que vous voyez qu'il a une sinusite localisée au niveau de l'ethmoïde antérieure et que l'ethmoïde postérieure est propre et qu'il n'est pas touché. Donc, il faut chercher la cause au niveau du meilleur moyen. C'est-à-dire au niveau de son circuit de drainage. D'accord? Voilà. Donc là, c'est la même type de coupe sur un scanner, mais où la coupe passe juste par les deux sinus maxillaires. Ça, c'est une coupe horizontale avec ça, c'est l'avant, l'arrière, gauche, droit, ça, c'est le nez, l'oiseau nasal, les deux cornets inférieurs, et ici, vous avez l'os maxillaire avec à l'intérieur le sinus maxillaire. Et derrière, c'est le avec. Il reste à vous montrer sur le scanner le sinus frontal, donc on va prendre sur la coupe A ici, qui est une coupe horizontale, et à la partie antérieure, ça c'est une coupe horizontale, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, à droite, à gauche, vous voyez ici, ça c'est l'os frontal avec deux cavités aériennes à l'intérieur, séparées par une cloison osseuse, et les deux sinus frontaux, vous voyez comment ils sont asymétriques, vous voyez que la paroi antérieure des sinus frontales, elle est accessible à la palpation, par contre, la paroi postérieure est inaccessible, et qui est en rapport directement avec la cavité endocranienne, exactement les méninges et le l'ombre frontaux. Donc, même chose ici, ça c'est un scanner de la face, on coupe euh, sagittale, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Et vous voyez ici le sinus frontal avec sa paroi postérieure, sa paroi inférieure, d'accord. Et vous voyez bien sûr les rapports postérieurs avec l'onde crâne et l'inférieur avec le poste nasal. Ça, c'est la même chose. C'est un scanner de, de, de la face en coupe frontale. Ça, c'est une coupe qui est très antérieure. On voit une partie du nez avec la cloison nasale, les deux cornets inférieurs. Et lorsqu'on remonte, on, ça passe par ces deux cas. C'est une coupe qui passe comme ça. Ah, une coupe frontale. Donc, ça traverse les deux sinus frontaux avec la cloison qui, qui est euh, oblique et les deux sinus frontaux qui sont asymétriques. Voilà. Ouais. Bon, là c'est d'autres coupes scanographiques qui montrent presque la même chose. Donc ici coupe horizontale qu'on appelle les coupe axiales qui vous montre le sinus ethmoïdal droit, sinus ethmoïdal gauche, sinus phénidal droit et gauche. Vous voyez le sinus phénide qui est asymétrique et la cloisonnale qui est asymétrique. Ça, c'est l'ethmoïde. Vous voyez le rapport intime entre l'ethmoïde, le sinus ethnoïdal et l'orbite. Ça, c'est le globe oculaire. Ça, c'est le muscle oculomoteur avec le nerf optique. On a et là, c'est la racine cloisonnante du cornets moyen, ce qu'on voit ici, qui est oblique, concave en avant, d'accord, qui délimite l'ethmoïde antérieur et l'éthymide postérieure. Donc là, c'est une coupe, très jolie coupe qui montre en euh, coupe sagittale qui montre euh, le nez en avant, le sinus frontal en haut et en avant, d'accord. Et ça, c'est le sinus. Mida, les groupes cellulaires, ce qu'on appelle le labyrinthe ethnoidal, les groupes cellulaires avec le cornet moyen, le cornet inférieur, et ça c'est le sinus sphénoidal creusé dans l'os sphénoïde. Ça c'est le sinus le plus postérieur. Et remarquez la limite entre sinus et endocrane, ici on a l'épophyse. Avec la selle sur Là, c'est une coupe frontale qui va nous montrer une chose très intéressante, comme on a dit, c'est le rapport entre le sinus maxillaire ici. Donc là, on a la cloison nasale, fosse nasale gauche, fosse nasale droite, sinus maxillaire gauche, sinus maxillaire droit, sinus hypnidale, droit et gauche l'étage antérieur de la base du crâne avec la Christagel cristagène. le sinus maxillaire et son rapport avec les racines dentaires regardez les racines dentaires qui font saillie hein, qui manquent dans le sinus maxillaire et vous imaginez que si on a par exemple une, mostre, une, une, une carie dentaire qui s'étend au niveau des racines ça peut facilement donner une synergite ça d'une part, première implication. Deux, si on a un carie dentaire qui s'étend au niveau de la racine, le chirurgien dentiste, lorsqu'il veut de la traiter, il est obligé de suivre l'infection jusqu'au niveau des racines. Donc, on peut avoir parfois euh, la pâte dentaire, que l'amalgame qui est utilisée par les dentistes, qui peut passer parfois à l'intérieur du sinus maxillaire. Et entraîner une sinusite. Donc soit que la carie dentaire va entraîner en s'étendant vers les racines va entraîner une sinusite, soit que le chirurgien dentaire, en traitant, lorsqu'il va suivre la racine dentaire jusqu'à son extrémité supérieure, il risque, en voulant colmater et eh, colmater cette, cette cavité de la racine par par la patte dentaire, risque ce qui est une migration de la patte dentaire dans la cavité sinusienne. Troisième chose qui peut arriver aussi, c'est lorsque le chirurgien dentiste fait une extraction dentaire de ses dents, ce qu'on appelle les dents sinusiennes, et que cette... Euh, cette, cette, cette euh, après, après l'extraction, on peut avoir ce qu'on appelle une communication buccosinusienne. C'est-à-dire qu'on peut avoir le pli à de fermeture étanche entre le sinus maxillaire et l'alvéole, d'accord Surtout si on avait une ostéite, une infection euh, importante à ce niveau-là, et ça peut entraîner euh, une gêne et une sinusite chronique parfois. Alors juste. Euh, quelques mots sur la physiologie des sinus de la passe. il faut savoir que les sinus sont des cavités aériennes annexées aux fosses nasales et qui sont tapissées par une nucléose de type respiratoire c'est à dire un épithélium stratifié qui est cilié comme vous le voyez ici ça c'est les cils qui sont vibratiles et qui forment ce qu'on appelle un tapis mucociliaire. donc on comprend Lorsqu'on entend tapis mucosiliaire, ça veut dire qu'il y a une activité qui permet le drainage et sécrétions sécrétion muqueuse à partir de la cavité sinusienne vers la fosse nasale à travers l'ostium. principale chose qu'il faut retenir concernant la muqueuse sinusienne, c'est le tapis mucosiliaire qui permet un drainage permanent Continue et efficace, très efficace, et qui permet de garder ces cette, cette cavités propres, hein, corps propre. Normalement, dans un sinus, il ne doit pas y avoir de liquide, pas de sécrétion. Qu'elle soit claire, qu'elle soit purulente, qu'elle soit muqueuse, qu'elle soit serreuse on doit avoir les sinus propres, grâce à ce tapis muco qui permet le drainage permanent à travers l'ostillon. Donc, on comprend que pour avoir un sinus qui est sain, il faut avoir un tapis mucosiliaire qui est euh, fonctionnel et efficace, et il faut avoir un ostium qui est perméable, et il faut avoir un méa moyen, eh bien un méa supérieur qui est, euh, est sain. Alors, c'est quoi le rôle des sinus bon, C'est des cavités qui vont euh, euh, alléger la tête. Puisque c'est des cavités qui sont aériennes. Deux, c'est des cavités de résonance pour la voix. Et on comprend très bien leur rôle lorsqu'on voit chez certaines personnes qui ont des sinusites, cette modification de la voix, ce qu'on appelle les rénolalies, cette modification de la voix lorsque vous avez un sinus qui est comblé, ou bien vous avez des sinus en cas de sinusites qui sont comblés vous allez voir qu'il y a une modification de la voix parce qu'il y a une perturbation de la résonance de la voix à l'intérieur des sinus c'est ce qu'on appelle la rhinolalie et troisième chose et qui est de découverte récente c'est que les sinus produisent ce qu'on appelle l'oxyde métrique, qui est un gaz produit à l'intérieur des cavités sinusiennes d'accord et au moment de l'inspiration ce gaz va sortir euh, des, des, des sinus est passé euh, euh, au niveau euh, des poumons. C'est un gaz qui a un effet bronchodilatateur, qui a un effet antimicrobien, aussi bien antiviral et antibactérien, et qui pourrait avoir d'autres rôles dont on n'a pas encore euh, pris euh, une bonne connaissance. C'est-à-dire que c'est une voie de recherche actuellement sur euh, les effets euh, exacts de l'oxyde Mais ce qui est retenu actuellement, c'est qu'il a un effet qui est les bon dilatateur qui améliore la respiration et qui a un effet anti -ycromia. Alors là c'est des schémas qui montrent un petit peu euh, les voies d'abord qu'on peut utiliser pour aborder les sinus. Donc soit les aborder par voie externe, les voies classiques, ou bien les aborder par voie endoscopique, où le chirurgien utilise des endoscopes en rentrant par le nez, d'accord On s'embranche à des caméras où on peut voir très bien toute la cavité nasale. Donc soit aborder le sinus ethymidal, en cas de sinus ethymidal, en cas de tumeur, aborder le sinus frontal, le sinus sphenoidal, le sinus maxillaire, ou bien la cavité nasale au niveau de tous ces recoins parfois le chirurgien peut dépasser la cavité sinusienne c'est à dire l'exemple type c'est la chirurgie de l'épophyse où on peut ouvrir le sinus sinusoidal ouvrir la cellule turcique, et travailler puisque comme on l'a dit les rapports postérieurs les rapports supérieurs du sinus euh, sinusal, c'est la selle turcique avec l'épophyse les rapports supérieurs de l'ethmoïde, comme on l'a dit, c'est les pages antérieures de la base du crâne. Donc cette page antérieure peut être abordée toujours par voie endoscopique en ouvrant le labyrinthe ethmoïdal. Merci.